Yo Youtube, je suis tombé enfin avec des joueurs irlandais. Pff, bah, les mecs, ils sont trop gentils. C'est le meilleur des peuples. Je laisse commenter, liker et laisser un commentaire si vous vous souvenez de quand ils sont venus à Bordeaux il y a, il y a 4 ans ou 5 ans. Allez, bisous. J'ai de leur dire de s'abonner. Bordel. Bonjour. Bonjour, bonjour. <rire> Hello from France, man. No, yeah. no French. J Javel David though. Oh you speak French man <laughs> No, we won't go that far now. Where are you from? Uh Ireland. Ireland. Oh nice guys. Yeah, it's from Spa. I see, oh, you, you, see in, you in a, I, a I, I, oh. I see I see you in Bordeaux in a European Cup uh four uh four year ago I think. <laughs> oh. I <So>. remember you <laughs> actually I fucking love island guys man. <laughs> Imagine. Ah, J'ai de la chatte ce soir les gars, tu vois. Des fois on a que des mates de merde. Suivez-toi. Je suis mort à cause de ce connard. Fuck. J'aurais dû euh, j'aurais dû le charcuter jusqu'à avoir le kill là. Hein. It's a kiss. Out on the roof. Oh. Oh, J'ai vraiment perdu un duel là. Ah, oh, tu m'étonnes. FFR, FFR, trop forte. Ah oh, ouais, c'est abusé. Mais elle est très très forte. Marie, elle a très bien joué. Hein. Attention. Roof. Oh, roof, yeah. oh, look at this con! Oh, I'm really weak outside. Cameron. <laughs> Méchant méchant comme la taille ces joueurs hein. God. Oh Oh. Okay. Alors, gage tactique, approche de votre position. Sont ces connards. Oh, C'est cool, cool, cool, y a du monde là. Hein Elle est parfaite. Oh. Là où c'est dégueulasse, c'est que mes balles ne prennent pas. Hey, des footpoints? Can you revive me, man? I'm safe. Oh shit. Just... Sorry buddy. Hey, no problem, bro. De I'm just here, I'm man. You... Right, my friend. Come You're fast, okay. come passe come passe. Yeah, fast. I'm trying my best oh, yeah. yeah, you can do it, you can do it, you can do it, Pablo You can do it Oh! oh. No. <rire> nice try, nice try Sont oh, mignons, bitch, putain. Ils sont tellement mauvais mais mignons terribles Mais à chier Allez les gars, on avance Lui il est pas il est pas avec moi il est avec moi j'ai un joueur qui s'est joué dans un, dans ma team. est ils sont en zone. Voilà. Quelle grand merde. Quoi? One more down outside. Okay. Land under oh. So okay for you guys Oh, we're heading. We Oh Oh, bon. Hey, GG, guys. Can I buy loadout for team? Uh, not loadout, <laughs> fuck. UAV. UAV. People down there, I see them just going in on green. I've been here. Oh, here, here. Get him, get him. here. James. I need. Besoin... C'est quoi ces mecs? Ils sont affamés, gros! Ah, les 4 ils campent sur le oh, toit sais sais sais et c'est un mec de leur équipe si que j'ai fumé! Fuck! Oh, il est mort! Merde, Yeah, just we need to wait, bro! Ou bien. Cut-le down now. Oh. 16 kills, holy fuck. Yeah, it's not a good game, sorry man. <laughs> wow. Dudes, <laughs> I've never had that belief. I usually man get more spread. than two now. Don't mind me today. Je pense que pendant que la zone move les gars, elle avance. Je pense que même sans masque. Je peux faire ça. Oh wow. Yeah, yeah. You're good, you're good. Hey. I'm not good, man. I'm the best. C'est madre, Okay, mayb oh. maybe not the best. Oh, <laughs> He's better. 1v1 my friend! 1v1 My batteries went left. Shield Shield I my friend! Have to, I, have to, I have to run out of oh. the kitchen again! Hey gl glider, take the top, take the top, my friend! Take stairs and take the top, trust me. Let's go, fast, fast, fast. Yes? Nice oh, move. Oh, Ni oh. Nice movement. Nice movement. Boys, I have to run out to the kitchen. You're safe. Oh. Oh. 11 vu le kitchen, frère. Eleven kill, man, Didi. Oh, oui. J'étais sûr que le mec allait camper <rire> au top. hein. J'étais sûr, les gars. Hey, Didi, man. Il était trop cool. <rire> Il était trop gentil, les mecs. Une petite game de résurgence, ça fait du bien. Merci, Matt, pour les 5 sub gifts. Là, tu m'as prévu un truc en live, gros. Dans quoi tu m'embarques, Vivi Dans quoi tu m'embarques Vivi, pour ceux qui ne euh, le connaissent pas, c'est euh, un gars super gentil qui a été, euh, j'allais dire à la Starak mais mec, je, je suis en 2010. Qui a été un euh, mec, j'ai oublié le nom. The Voice, The Voice Et qui s'est fait virer pour un truc de merde, un, un truc Twitter, c'est un, vraiment un, un truc de merde. Et euh, mais qui est extrêmement talentueux et des fois il s'amuse à faire des petits clashs sur les streamers Moi j'aime beaucoup et apparemment chat Il nous en a prévu hein. Moi j'aime beaucoup et apparemment chat Je vais couper ma musique Chat Pour que tu me mettes bien Ouais chat Bah alors frérot tu vas être déçu de ouf Non mais dis, tu pas, pas, ça. dis pas ça enfin, quoi. Je sais pas si tu vas être déçu Vas-y dis pas ça euh, Comment dire Comment tu vas déjà Ça va Tranquille Ouais, ça va. Euh, bah Je t'ai fait une musique de love. Voilà, musique d'amour. Non parce que je pense que tu mérites un peu d'amour. Bah, après non. ce que tu m'as dit sur ton chat tout à l'heure, il y a quoi Il y, y a 20 minutes <rire> Je te dis. Ah non, quoi. <rire> ok. Donc vas-y, je t'écris un petit truc, on y va. Vas-y. Oh, Envoie ah, ton son. Euh, je vais tenter un petit solo de piano à la fin. Bon. Oh, ben, ça, tu as vas régaler. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Allons-y, c'est parti, enfoiré. Euh, bah, chaud ah. je veux dire. On ref. Putain, ah. je suis ma clope elle est tout Tranquille. Quand je suis sur Warzone, je pense à toi. Je me pose sur l'hôpital pour voir si t'es là. A côté de moi, Mich miche oublie la. Hey, hey. Et mon frérot, faut que je te félicite pour la belle perf Le seul moyen pour que tu sois moins fort c'est qu'il faudrait te nerf Et quand les ennemis te cherchent toi t'es jamais du terre Sans la trop chaud ça en hélicoptère Ah bah ouais mon achat tout le game tu l'as déjà plié Je pourrais prendre les balles pour toi tu peux poser les bouclier Tous les joueurs vont crier quand tu vas les crier Suite à ça pour j'ai des frissons quand j'ai crié En fait va te faire foutre à cause de la punchline t'as balancé Moi je vais te faire un clash t'as fiancé, Je vais la faire danser Vas-y retourne Pioncé Sur Warzone t'es éclaté Je veux tellement tirer dessus tu vas te retourner comme vilanée je suis désolé de basse, mon rêve c'était un son love. Quand on se captera, tu seras le premier à voir froid une toffe Allez c'est sans rancune. Je t'en relâche juste une. Ton top topin Europe, tu campais comme une pute pour la thune Je pense pas à toi. Je me pose sur l'hôpital pour stream si t'es là. À côté de moi, mich mich oublie la. Quand je suis sur Warzone, je pense pas à toi. Je me pose sur l'hôpital pour stream t'es là. À côté de moi, mich mich oublie la. Là, il m'a tiré Mich Michel, les gars, et tout. Pas pour rien qu'il était à The Voice, les gars. Ceinture. Enfoiré! Oh, Incroyable. Incroyable, mec il a été trop chaud il a juste été trop chaud il a il a il a il a fini le game yeah, yeah, yeah. quand je suis sur Warzone, je pense pas à toi je me pose sur l'hôpital primax là à côté de moi mich